Là, je vois bien, en fait, je suis ennuyée parce que ma table des matières démarre là. Alors, que je voudrais insérer une page au-dessus de ma table des matières. Je vais venir mettre quelques espacements et puis venir baisser ma table des matières pour venir la mettre ici plus bas. Voilà. Désormais, j'ai bien ma table des matières avec quelques espacements ici au-dessus. Je vais venir de la même manière insérer un saut de page. Et ici, je vais pouvoir tout en haut, venir ajouter ma page de garde. Donc, je vous invite vraiment à utiliser cette fonction ici dans Accueil et cette petite... Euh, qui vous permet en fait d'afficher des caractères qui, en principe, ne se voient pas. Là, ça va grandement me faciliter de savoir à quel endroit de la page se situe mon saut de page. Une page de garde va venir présenter généralement le rapport, le document qui suit. Et puis, je vais pouvoir ajouter souvent la date. Euh, S'il s'agit d'un rapport, je vais peut-être ajouter les personnes qui m'ont demandé ce rapport, l'institution pour laquelle je travaille. Euh, enfin, tout élément qui va me permettre de synthétiser euh, et de faire un, une jolie présentation en haut de mon document. J'aimerais peut-être y mettre quelques images également hein, pour faire quelque chose d'un petit peu joli visuellement. Je vais venir donc ici dans insertion. Ici, je vais venir choisir les images et j'ai prévu quelques images. Déjà dans la bonne charte graphique, dans les tons orange, directement sur mon ordinateur, dans un dossier que j'ai appelé exemple image, je suis venue mettre quelques images. Je vais venir, je peux même les insérer plusieurs. Donc, en les sélectionnant toutes, en utilisant euh, contrôle ou la majuscule, vous allez pouvoir... Sélectionner toutes vos images et je vais pouvoir venir ici les insérer. Alors, c'est très bien, hein, mes images sont insérées, mais je vois bien que ce n'est pas du tout le format que j'attends. Je vais pouvoir bien sûr les redimensionner. Et puis, bon, ça me fait certes une page de garde, mais ça reste encore peut-être perfectible. Hein, ça pourrait être un petit peu plus euh, joli. À vous de tester et de Faire sortir le graphiste qui sommeille en vous. Ce qui reste intéressant et important, en fait, c'est que vos images en fait, puissent être au... dans des coloris qui sont sensiblement euh, similaires pour avoir une charte graphique. Vous voyez ici, si je veux aligner mon image, j'ai encore un petit souci, hein, mon image, elle va venir dépasser. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que dans le menu format de l'image, je peux aussi venir rogner mon image. Voilà, hop, je vais venir la rogner pour la diminuer ici. Hop, et vous voyez que je vais avoir une image composée de quatre autres images. Je vais avoir euh, envie de, que cela ne bouge plus. Je vais venir sélectionner mes quatre images et ici, dans le format de l'image, je vais pouvoir également les grouper. Hop, je vais grouper mes quatre images et maintenant, elles vont se comporter comme une seule image. Voilà pour la page de garde et le traitement des images.